Venez, on fait une intro comme avant ah, bon. oh, Et eh, salut les amis c'est Illusion On se retrouve aujourd'hui avec Magic et Fitox. Bonjour Magic Mange t'es mort <rire> <rire> bon bah c'est parti j'ai lancé j'ai oh yes, un nouveau pièce Vous allez voir on est très très rigolo. <rire> Et on espère qu'on va tomber avec des très gens très qui peuvent parler ouais. aussi Allez pédale Magic un pédale les pour de ta de box C'est l'ordinateur Ah bon bah alors c'est pas grave on va attendre une petite année de lumière si c'est l'ordinateur qui compte Ah Après. merci Magic Quoi Je suis Lisa Oh euh, pourquoi il y a marqué infecté ah, Bonjour les gens ah. Bonjour à oh, tous le... Oh putain le cancer Ah bon j'ai censé euh, le gars, relever C'est hein. pas moi qui m'affaire, c'est un poulet Et bah bonjour à ta sœur elle, elle est bonne ta sœur euh, oh Ah les... Excusez-moi ouais, ouais, co comment on ça. fait pour muter des gens s'il vous plaît Là faut pas le prendre comme ça Ah je peux pas avoir du sens Du coup c'est pas mal infecté Putain comment on fait Laisse-le moi, laisse-le moi mec, c'est moi qui viens de l'activer Conne. En fait j'avais rien Les gars on cherche toujours comment mute le micro en jeu, aidez-nous Bah ne cherche pas, parle pas Tu veux des gifles en fait moi j'ai toujours, toujours, toujours ma souris sur mon écran, sur mon écran. C est, c est, c est Bah je sais pas, utilise pas ta souris Tu vois on peut trouver des idées chacun Is Is pour le <rire> euh... It's muffins time J'ai J'en peux plus de musique Vraiment j'ai dans la est... tête euh, très fort quand euh, même Partout Au moins les deux Tardos Oh merde, ouais. merde. <rire> Non grosse pute Si tu veux tu peux m'analyser hein moi hein j'étais mort vu la pute mais non, mais t'es con, tu m'as volé mon truc. Non, non, non, c'est moi qui ai tout fait. Je le voulais. La... Il est innocent, il est innocent. Est innocent. Il est innocent. Merci il est innocent. beaucoup. C'est élu, la Fitox innocent, Fitox illus. illus président. Illusion, putain d'illusion. Alors là, par contre, les accusations il sont un peu euh, violentes, je trouve. Vra vraiment, il m'a mis un coup de cut sans raison. Ah oui, j'assume que je lui ai mis un coup de cut. <rire> ah oui, mais ça, c'est vrai. Bah élu, pourquoi je prends pas le sang ah, attends, <rire> c'est où Je vais aller chercher. Viens ça Phytox, tu m'accompagnes. Ah, <rire> oh, glou, glou, glou, glou, glou, glou. Hum, mm, que c'est bon. Eh hey, Fitox viens, suis-moi, on va chercher des Kaido. Ouais. Je vais avec illusion. Si je oh. ne reviens pas, c'est que c'est illusion. Ouh, les copains. Je suis sûr que tu me fais confiance, Phytox. Ah, mais attends, mais quoi Par contre, Magic, ça aurait pas été con de ma... Euh, genre, euh, je lui ai mis le coup de cut et il s'énerve vite fait contre moi, là. C'est un trou de balle magique. Ah mais ils sont en rage là en fait. On voit vraiment rien dans le jeu. Ah ouais ils sont en rage Ouais c'est horrible, ce jeu on voit zéro. It's muffin's time. And I to die, die, die C'est moi en face qui de toi, c'est moi. En fait en fait en fait moi. moi Ah tu peux marcher sur le truc là, s'il stop life, fitox Vite soir. marche avant que ce soit un connard bah, qui qu le, le prenne fond, Merci. Die, die, die It's muffin's time, I want to die, die, die Allez vas-y Illusion viens ici que je te fasse un petit test. Attends. Ouais vas-y viens. T'es où C'est toi là C'est où ça va les amis T'es où Super. Ah c'est toi là Ah hey, il manque. Ouais il manque des gens Ah bah c'est pas moi putain. Là il fait noir là. Ah il fait noir hein là, Franchement, ah, c'est sombre ici hein Oh Vous avez perdu voilà. Éliminé, allez. <rire> Magic, comment je t'ai ah, tué? Cool, Magic, il est venu pour me scanner, je lui ai mis une piqûre euh, mortelle dans le cou. Il est vraiment un petit con. <rire> je suis insolent? Non, ouais, cracher comme ça, genre sans rien. Il m'a rien dit quoi. Et du coup, euh, tu t'es suivi au moins? Hein? Bah vu qu'il t'a craché dessus. C'est du harcèlement. <rire> je m'enfonce dans ma blague. Allez, Magic, hein? On pédale. Je crois que mon cactus, <rire> il est mal en point. Il faudrait peut-être lui donner non. un petit peu d'eau. Attendez, je vais lui baver dessus, dessus. Il va tout de suite mieux. Il s'est redressé. Non, ça c'est pas mon cactus. C'est reparti. reparti. Oh, t'aurais ton connecté. Wow. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir. Oh là là, quelle belle voix tu as. Avec moi un pour parler de notre oh. Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. Qu Ce ah, qu'il a dit C'est un témoin de Jéhovah Jésus est bon, mon frère. Ah putain, témoin de Jéhovah. Non, mais j'ai pas le temps, monsieur, j'ai pas le temps. Vous dites ça parce que je suis noir Oui. vous allez vraiment te le voler, Fightox. Euh, est-ce que quelqu'un veut bien m'ouvrir le truc euh, Vu que je suis quelqu'un de, de sage et gentil. Le pompe, ouais, vas-y. Franchement, je t'aime. Rachel, c'est une belle blonde, euh, ça se voit, c'est une innocente. Mais elle a une tête de coupable. C'est vrai. vrai. Ah mais... oui, euh, oh, il y a un étal. Ah, voilà. Oh là là C'est beau faire des, sandwich, pour faire des sandwichs, hein <rire> <rire> Qu'est-ce que raconte <rire> Euh, tu parles de quel sandwich Oh, ok. Y'a pas quelqu'un qui se tape une barre derrière lui C'est Ngo. Wow, ah super Ma vie est cool Il est où ce bâtard Y'a qui qui était là Y'a. La Renoir. Derrière, derrière vous Achille. Derrière vous Derrière toi Ouah, c'est moi qui sors ah. salut, salut les gars, salut Mais non, tu ne, tu ne mourras Et pas et eh bah, tu prends l'antidote, tu fais clic droit sur moi. Ah, oui, ah oui en fait, <rire> je prenais le couteau, du coup, je suis con. Gauche Si, merde, si, Ah, parfait ça. Allez <rire> Affecté. Affecté Pourquoi ah, bah, il a, En fait, genre, il a, il a même pas eu de time scanner. Golboté, golboté, golboté Il a fait quoi Genre, il euh, a pas scanné et euh, il, a, il a tiré déjà dessus. Moi aussi, je suis dead. Non Comment t'es mort J'ai pas envie de le raconter, T'es resté dans le froid <rire> Ok Putain, t'es vraiment un cassos. <rire> j'ai pas fait exprès putain, en fait j'ai pas <rire> vu la barre et j'ai fait oh merde T'avais pas dans le froid là Personne <rire> prend ça, oh la rousse franchement t'as eu chaud au cul toi <rire> euh, J'ai vraiment envie de tuer la rousse hein les gars, il me fait flipper lui hein. Moi je me suis fait bouffer au début si tu te rappelles Ah ouais, d'accord, d'accord Allez pas tout de suite à la fin elle elle elle Les infectés ils peuvent se bouffer entre eux pour se... Non, non, non ils peuvent pas, ils peuvent pas c'est pas la rousse, elle met des pièges juste ah. à côté de la sortie, elle serait trop conne ALLEZ, allez, allez OUI C'EST BON IL EST TROP CON faire, <rire> Il est trop con Tu sais que j'étais pile dessus, genre je sais je le suivais comme ça, j'ai fait bon, allez Et tu l'as tué Non non je l'ai flashé Non putain il est vraiment con bordel Ça va mais le loup oh, Yes, je suis niveau 10 Ça va mon loup à moi T'as fait tout j'espère Ah non Oh, trop de balles, t'aurais pu faire là pendant le temps. On est combien par map 6, 2 de plus que nous. Bon bah c'est parti hein. 6, 2 de plus que nous. Merci gros, vraiment. Euh, vu, moi qui ai des mal, euh, vu moi qui ai du mal avec les maps. Euh. Ouais bah fais un brouillon et tu viendras nous parler après. Et l'orthophonie <rire> après. Euh, <rire> <rire> euh, <rire> Euh, c'est un, un brouillon, euh, très bon gimmick celui-là aussi hein C'est celui de Blanquette, c'est Blanquette qui dit tout le temps ça J'ai <rire> jamais entendu celui-là, c'est très drôle Il a dit fais le... un brouillon et recommence sa phrase ou un truc comme ça mais oh, il dit putain, tout le temps mais... ça Oh celle-là, celle-là l'université je vais la relancer oh, Oui moi aussi à cause de lui je le dis des fois ah, Blanquette, t'es mon sensei, si tu vois ça, ça c'est une vidéo là Ah ouais t'es en vidéo ouais. gros, en train de manger Oh putain <rire> Je, bon, place, je... <rire> je viens de prendre un petit hop. Ah, gros, oh, il va avoir le personnage avec la bouche pleine, il va rien comprendre. Si je perds cette game, je graille le cactus qui est devant moi. Qu'est-ce que <rire> t'as un cactus devant toi déjà Il y a un petit cactus sur mon bureau, tout mignon. Tu l'as ressoulé, moi Il pense, est jamais refusif, la Pour l'instant, il est pas mort. Le sol c'est des Lego. Ouais. ouais bah... Et ton cul, c'est quoi Hey, salut Salut à tous les amis pour ceux salut Oh putain enfin des bons micros ça fait plaisir. Eh ben ouais. On oh, calme on est là. Quoi est quoi. On est là. Un cancer, quoi. Eh nous on est pas les gens Kevin, tacle ah, quoi. Oh ça fait 10 fois on tombe sur des cassos qui ont des, des, des hélices dans leur bouche là. Ah, non on dirait ils gobent des gros chivrons en train eh, ça de parler ça fait plaisir le sein d'avoir des mecs qui ont des bons micros. Les Chibrax. Haha Radio Sex. Yes. Oh Magic, ah t'es un bon gars bien, en fait, euh... Aïe, tu m'as fait mal avec tes cheveux bleus Je suis un mec de la je J'ai pas une Expo, tout ça, moi j'ai les cheveux bleus. Oh, je l'aime bien lui J'ai un petit peu froid au cul parce que j'ai pas beaucoup de stuff. C'est vrai Les gars, je suis bloqué dehors Mais t'es ouais. vraiment un trou de balle, tu sais pas jouer dans cette map Les portes, elles s'ouvrent pas, voilà Mais en a qu une qui s'ouvre pas, en a qu'une qui s'ouvre Et il est où le pompe il est perdu Le du... pompe, oui, c'est au début le pompe ouais. Ah non non non, ah, c'est pas un pompe, c'est un scanner ah, Oh, je, je le veux bien, je peux te scanner le mi Eh, scanne-moi mon bro, eh Oh, c'est la mi-feu ici, eh. Oh, tu me fais plaisir, dis-moi Il est en fait que t'es Laissez-moi partir <rire> S'il vous plaît <rire> Heureusement que j'ai fermé ma gueule Parce qu'il m'aurait tiré dessus direct <rire> Je l'aime bien, mais il a, il, a, il, a, il a des dents, quoi tu es gentil, C'est moi bon, je l'es down, je l'ai down Je l'ai down, il est Ok down. gg mec Eh hey, mais ça se fait pas là ce que vous me faites là-haut Oh franchement t'avais l'air tellement gentil mais je crois que tu es en fait que t'es Oui oui oui il me tire dessus, il me tire dessus, il me tire dessus ah, Au revoir ça. le mi, je t'aime Attends il, il reste qui d'autre J'ai à le Ah ouais il est mort j'ai mis. Je, je, vais ah, voter, hein. je vais faire un pari Je vais faire un pari Non il est mort on l'a voté, on l'a voté Okay. Euh, le deuxième c'est Digger les gars <rire> Tu es le oh, c'est moi Pourquoi Je les scanne Je les scanne Merde Putain, merde, putain eu Il eu a chance. perdu son sang Il a perdu son sang C'est bon Mais tu sais quand je dis ça, tu peux tu peux dire ah, que je mens bon. parce qu'il y a que moi qui sais que je les scanne Pourquoi tu veux pas venir Allez c'est la victoire euh... Et bah On termine sur une belle game Ouais Ouais Par contre tu suis les gars Ah oh, ça Une belle brosses, game de, de Magic Nico Ta gueule Et Magic t'es un casse